Alors, dans cette vidéo, on va voir ensemble comment remettre un devoir sur Moodle. Dans un premier temps, j'ai préparé un petit aide-mémoire juste ici. Je vous invite à en prendre connaissance pour pouvoir vous aider à faire la remise d'un devoir. L'étape 5, évidemment, sera réalisée une seule fois aujourd'hui, étant donné que par la suite, votre répertoire 412 R02 et le sous-répertoire devoir vont exister. Donc, je vais procéder d'abord avec la connexion à Moodle. Alors, pour vous connecter à Moodle, il suffit d'aller sur le site du collège et vous allez vous diriger tout simplement sur Colnet ici. En cliquant sur Colnet, on va vous offrir enseignement régulier ou cours aux adultes. Vous allez cliquer sur enseignement régulier. Dans « Usager », vous allez entrer votre code DA. Et dans « Mot de passe », vous allez entrer votre mot de passe. Si vous n'avez jamais accédé à Colnet, votre mot de passe sera votre date de naissance avec l'année à quatre chiffres, votre mois à deux chiffres et le jour à deux chiffres. Et euh, vous allez cliquer sur « Entrée. La première fois, on va vous demander de changer votre mot de passe. Par la suite, vous allez entrer votre mot de passe à vous pour vous connecter à Colnet. Une fois connecté, juste ici, vous aurez une colonne sur la gauche avec les différentes sections de Colnet qui sera un petit peu différente de la mienne étant donné que j'ai un compte enseignant. Mais vous allez avoir un lien vers Moodle. En cliquant sur Moodle, euh, vous allez être automatiquement connecté à la plateforme Moodle. Après quoi, vous allez voir cette liste-là ici avec la liste des cours euh, des enseignants qui utilisent Moodle. Donc ici, je vais cliquer sur « Outils informatiques appliqués à l'agriculture. » Et je vais me diriger à la semaine 1, au devoir 1, ma première lettre. La première chose très importante, c'est de toujours très bien lire les consignes pour pouvoir faire le devoir correctement. Assurez-vous de suivre toutes les consignes, tout va bien aller. Dans les consignes ici, vous allez toujours avoir les instructions de remise. Donc ici, on vous dit « Enregistrer la lettre dans votre sous-répertoire nommé « Document 412 R02 Devoir. Alors, je dois faire ma lettre dans Word. Je vais tout de suite lancer Word. Menu démarrer, Word. Et dans Word, je vais lancer un document vierge dans lequel vous allez écrire votre lettre. Moi, je vais écrire tout simplement « Contenu de ma lettre ». Supposons que c'est la lettre complète que je viens d'écrire. Et je vais tout de suite faire « Enregistrer sous ».« Fichier ».« Enregistrer sous ». Et je vais venir ici sous « document. Dans « Documents », je vois que je n'ai pas en ce moment dans ce PC document, je n'ai pas de dossier qui s'intitule 412 R02. Donc je vais cliquer sur Nouveau dossier. 412 trait d'union R0 R02. Retour. Je vais double-cliquer sur l'icône pour entrer à l'intérieur. Donc je vois maintenant document 412 R02. Nouveau dossier. Devoir avec un D majuscule et un S à la fin. Devoir. Je double-clique dessus à nouveau. Et je me retrouve maintenant dans Document 412R02 Devoir. Comme on me demandait ici, Document 412R02 Devoir. Pour le nom du fichier, ce que je vous recommande de faire chaque fois, c'est de venir ici, dans les consignes du devoir, tout simplement sélectionner le nom du fichier jusqu'avant le point. Et vous allez cliquer sur CTRL-C pour copier. Ou vous pouvez aussi faire un clic droit avec votre souris pour faire copier. Donc, « Ctrl-C » avec votre clavier ou « clic droit avec la souris » et euh, « Copier ». Je reviens ici et je vais tout simplement remplacer le titre jusqu'à mon point. Je vais faire « Ctrl-V » et assurez-vous lorsque vous faites votre copie ici de ne pas avoir deux fois... .docx, .docx. Doc Parfois, on voit des documents comme ça, c'est parce que les gens ont fait un copier-coller et ils n'ont pas pensé euh, de retirer le doublon. Il faut avoir une seule fois l'extension .docx, c'est très important. Je vais tout simplement changer le nom de famille ici par gagnon et la première lettre du prénom, le P pour première lettre du prénom, par M pour marque, qui correspond à l'exemple. Donc ici, on voyait, par exemple, pour moi, ce serait... Ma collègue, Michel Mandeville. Donc, Mandeville, M majuscule, trait d'union, devoir 1, avec un D majuscule. En faisant un copier-coller comme ça, vous vous assurez que vous allez toujours suivre les consignes au pied de la lettre et que vos devoirs vont toujours être bien nommés. Vous aidez votre enseignant à faire sa correction. Donc, je vais « Enregistrer ». Pendant votre devoir, vous allez « Continuer la rédaction de la lettre », comme ça. Et euh, très régulièrement, je vous encourage à faire le raccourci clavier « Ctrl S », donc la touche « Ctrl » avec votre pouce et euh, la, la lettre « S ». Ou venez sur la petite disquette ici en haut, « Enregistrer », vous voyez le raccourci clavier, d'ailleurs « Ctrl S ». Lorsque vous avez terminé la rédaction de votre lettre, venez fermer votre dossier, votre fichier. Donc, je ferme avec le « X » et je suis prêt à remettre sur Moodle. Si je descends en bas complètement, on voit ici « Ajouter un travail ». Donc, dans les consignes, on va vous le rappeler. fermer votre fichier, puis déposer ici en cliquant sur « Remettre un devoir ». On va le changer. On va mettre « Ajouter un travail » pour s'assurer que ce soit la même chose. Donc, on clique sur « Ajouter un travail ». Et quand je descends, j'ai une boîte de remise. La boîte de remise est très simple. J'ai deux façons de remettre. Je peux soit faire un glisser-déposer à l'endroit où j'ai la flèche ici, ou utiliser la petite page blanche avec un plus, on va faire les deux tout de suite. Je vais cliquer sur mon explorateur de fichiers et je vais aller dans Document 412R02 devoir. À chaque fois je double-clique document 412R02 devoir, je clique sur l'icône Word, je glisse, c'est important que j'ai fermé mon fichier, je l'ai fait tout à l'heure. Assurez-vous de toujours bien fermer votre fichier avant de le déposer. Et quand j'arrive ici, je vois mon fichier juste là, il me reste seulement à enregistrer. C'est important, c'est une étape où certains élèves ferment l'onglet, mais le fichier ou le document n'est pas encore remis. Il faut faire « Enregistrer » avant. Moi, je vais cliquer dessus parce que euh, je veux le remettre à nouveau. Donc, je vais cliquer dessus. Supposons que vous avez fait une erreur. Vous pouvez cliquer sur le fichier. Vous allez faire « Supprimer » ici. Voulez-vous vraiment supprimer ce fichier? OK. Et je vais tout simplement le remettre à nouveau avec le petit « Plus » ici. Je vais cliquer sur « Parcourir ». Et je vais m'assurer d'être dans Document 412R02 Devoir. Si jamais je n'y étais pas, si j'étais sur ce PC, je vais me servir de la petite colonne de gauche ici dans Accès rapide je vais cliquer sur Document 412 R02 Devoir. Donc Document 412R02 Devoir. Je clique sur le fichier, je fais ouvrir. Je vois le nom de mon fichier ici. C'est le bon, c'est le Devoir 1. Je vais déposer ce fichier. Encore une fois, il est ici et je suis prêt à enregistrer. Dès que vous enregistrez, je clique sur le bouton. et Vous pouvez venir au bas de la page ici et vous allez avoir le statut de remise. Statut des travaux remis, remis pour évaluation, statut de l'évaluation non évalué, date de remise, vendredi 24 août. Donc, je l'ai remis quatre jours à l'avance. C'est parfait. Et ici, je vois la remise de fichier. Je vois mon fichier qui est juste là. Alors, vous n'avez pas besoin de demander à votre enseignant est-ce que vous avez bien reçu mon document. Ce que vous voyez ici va être la même chose que votre enseignant va voir sur la plateforme. Si jamais vous aviez fait une erreur, vous pouvez, avant la date de remise d'un devoir, tant qu'il reste du temps ici, vous pouvez cliquer sur « Modifier le travail ». On clique sur le bouton et vous allez suivre les mêmes consignes, tout simplement en cliquant sur le fichier faire « Faire supprimer » pour pouvoir en remettre une nouvelle version. Si jamais vous vous étiez trompé de fichier ou quoi que ce soit, vous avez retravaillé votre devoir et vous voulez en remettre une nouvelle version, ce qui est important, c'est de le faire avant la date d'échéance du devoir ou avant qu'il ait été corrigé. Donc voilà, mon statut de remise. Alors c'est la procédure que vous allez devoir suivre chaque fois que vous aurez un devoir à remettre sur Moodle. Vous pouvez vous référer à cette vidéo pour les premières fois, mais assez rapidement, vous pourrez remettre vos devoirs sans la consulter.